Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder la communication entre threads de manière extrêmement simple dans un premier temps à travers un premier exemple. Dans les séquences précédentes, nous avons discuté de la possibilité de faire coexister des threads qui manipuleraient des données partagées grâce à la notion de synchronisation. Eh bien, on va traiter cela dans un premier exemple simple où on va avoir un consommateur d'un côté ici et puis on va avoir un ensemble de producteurs de l'autre côté et en fait l'idée c'est que ces producteurs vont envoyer des messages via un objet partagé cet objet partagé il va être lu par le consommateur alors bien évidemment ce que vont transmettre les producteurs c'est leur identité c'est un message complètement trivial. L'idée, c'est que bien évidemment, il n'y ait pas de message qui soit perdu ici et que euh, les messages, euh, c'est-à-dire qu'il ne en fait pas, il n'y a pas de conflit d'écriture entre deux producteurs d'une part et pas non plus de problème, euh, c'est-à-dire qu'un message ne soit écrit que lorsque il a été consommé, lu par le consommateur. Donc si j'ai N producteurs qui transmettent chacun leur identité, je dois avoir N réceptions de messages. On va pour cela euh, ici définir un objet qu'on appelle une boîte, une boîte aux lettres, qui contient euh, un message. Euh, donc on va avoir euh, une méthode est vide, on va avoir une méthode est pleine, et on va avoir euh, deux euh, méthodes une méthode ajoute valeur qui peut lever une exception s'il y a déjà une valeur à l'intérieur et une méthode retire valeur qui peut également lever une exception. Alors bien évidemment, il y a tout le temps une valeur, mais quand on lève une exception, c'est soit que la valeur n'a jamais été écrite, soit que depuis la dernière lecture, eh bien elle n'a pas été réécrite. Implémentons donc la classe boîte message et on est muni de cette possibilité de synchroniser nos méthodes, donc maintenant on sait qu'on va avoir une atomicité qui n'est pas au niveau du langage d'assemblage mais qu'on peut maîtriser et donc on va s'en donner à cœur joie. Donc on implémente la classe boîte message qui contient un booléen qui nous permet de savoir si la valeur qui contient le message a été écrite et pas encore consommée ou pas. Et puis il y a la valeur hein, sous forme d'un entier. On a le constructeur et par défaut, bien évidemment, lorsque l'on a créé une boîte, elle est vide, elle n'a pas encore été initialisée. Puis on va avoir un certain nombre de méthodes qui sont des méthodes synchronisées. La première qui nous permet de savoir si la boîte est vide, la deuxième si la boîte est pleine et puis si on sait que la boîte est vide et eh bien on va rajouter une valeur, si on sait que la boîte est pleine et eh bien on va pouvoir retirer une valeur. Et du coup, euh, la levée euh, des exceptions, si vous voulez, elle est juste là pour euh, C'est ce que j'appellerais de la programmation défensive. C'est à dire qu'on veut être sûr que ça marche bien. Donc, lorsque j'ajoute une valeur dans une boîte qui est pleine, ben, je râle et puis lorsque j'ai rajouté la valeur, je dis que la boîte est pleine. Lorsque je lis une valeur, lorsque la boîte est vide, ben je râle et évidemment euh, après avoir lu la valeur je considère que la boîte est vide et bien évidemment euh, le synchronized appliqué au niveau des méthodes me garantit que je n'ai dans ces quatre primitives jamais qu'un seul interlocuteur qui s'exécute, c'est la sémantique du synchronized au niveau d'une méthode c'est que j'ai ce verrou global sur l'ensemble de mes méthodes qui va me garantir que même si j'ai euh, quelqu'un, une thread qui est suspendue ici et euh, eh bien euh, aucune autre thread ne pourra tenter d'exécuter n'importe quelle autre des méthodes synchronisées de la classe. En tout cas pour l'objet bien évidemment. S'il y a un autre objet, euh, le problème est différent mais sur l'objet courant. Regardons maintenant la classe consommateur. Alors la classe consommateur elle va être embarquée dans des threads donc bien évidemment elle implémente Runnable. Elle a besoin de connaître une référence sur la boîte message qui est utilisée. Et on a ici un boulin qui ne sert pas à grand chose dans cette version là. Mais il y avait des variantes où on pouvait gérer la terminaison euh, qui en gros permet de rester dans la boucle. Bon, le constructeur, le constructeur ce qu'il fait c'est que, ben, euh, il, Alors intéressant de noter ce truc là ici je fais vis.b égale b, je pourrais écrire b égale b, mais là c'est un problème de scope, de, de portée de variable. Le seul b qui est connu ici c'est celui-là qui recouvre le b qui est ici. Donc si je fais b égale b, euh, ça ne va pas avoir d'effet sur le b là, il accepte parfaitement hein, Java ne râle pas. Euh, ici le fait de dire vis.b, et eh bien en fait c'est une notation pointée qui me permet de dire de remonter au scope global de la méthode et par conséquent le 10.b c'est ce B là tandis que ce B là c'est ce B là, vous voyez donc je n'ai pas véritablement de, de soucis par rapport à cela. Donc ici ben, c'est une méthode interne d'affichage, je force une commutation enfin je lui dis ben, je remets en cause euh, le fait que je suis titulaire euh, du, du, du processeur et puis j'ai la méthode run. La méthode run et eh ben j'affiche que je suis initialisé puis ensuite je vais boucler. Je suis le consommateur, je vais boucler sur le fait que je retire des valeurs. Je retire des valeurs mais attention je retire des valeurs après m'être assuré que euh, la boîte est pleine. Donc si la boîte est pleine je retire la valeur sinon ben, je reteste. Euh, comme je passe par trace ici euh, je fais une commutation et puis si je ne passe pas par trace ben, euh, on va considérer qu'à un moment donné ça va être commuté quand même et que par conséquent cela va fonctionner en particulier avec le jeu des synchronisations. Enfin ici je récupère les exceptions et en particulier alors je récupère toutes mais celle qui m'intéresse c'est celle qui va être levée dans le cas où je fais un accès sur une boîte vide c'est-à-dire que par hasard euh, il se serait passé quelque chose de malsain. Regardons maintenant le code des producteurs. Le code des producteurs c'est très simple donc ben, euh, même mécanisme ici euh, ce que font euh, alors si ici euh, j'exporte euh, une constante alors je n'ai pas respecté la convention euh, qui est euh, d'appeler les constantes elles sont nommées en majuscule en Java je n'ai pas fait attention euh, bon, Faites comme si c'était le cas. Donc ici vous avez euh, la méthode trace hein, qui affiche euh, qui euh, je suis euh, et puis ce que je fais et puis qui euh, force une synchro. Et enfin la méthode run qui est ici est relativement euh, simple. Et eh bien euh, je signale que je me suis initialisé et en fait euh, Ici par contre euh, j'ai euh, une boucle. Tant que je suis actif, je dis ben euh, si la boîte est vide, j'écris une valeur et à ce moment-là je dis que je ne suis plus actif et je sors. Donc ça veut dire que chaque client en concurrence va tenter d'accéder à la boîte, va s'assurer que tout va bien et euh, lorsque tout va bien, c'est-à-dire que la boîte est vide, il va écrire une valeur et puis il se termine. Et comme précédemment, je rattrape l'exception histoire de Comme pépin. Hein. Donc l'exception ici, elle sera levée si pour une raison x ou y, ça ne doit quand même pas être le cas, j'écris dans une boîte qui est pleine. La classe principale, bon ben bah, c'est pas fantasmagorique, hein. je crée euh, une nouvelle euh, occurrence, enfin une unique occurrence de boîte message et puis je vais ici créer euh, une thread de consommateur. Ici je vais créer un tableau de thread producteur et je vais boucler sur la taille de ce tableau après avoir démarré évidemment le consommateur euh, et je fais la création d'une thread et puis le start dans la foulée. Regardons l'exécution. Alors première chose donc ici, j'ai spécifié qu'il y avait euh, trois euh, producteurs, ce que j'appelle ici des clients, enfin, ils, ils se dénomment clients euh, dans euh, leur trace. Et en fait, euh, ce que je fais ici, ce que j'observe ici, c'est que, bon, ben, euh, euh, client 3 est initialisé, client 1 est initialisé, client 2 est initialisé, et puis le serveur retire bien 3, il retire 1, il retire 2, et puis après, ben, je suis obligé de tuer mon programme à la main, et c'est logique, puisque euh, autant les les producteurs terminent leur exécution lorsqu'ils ont écrit une valeur, autant le consommateur, lui, il boucle vitamin parce qu'il ne connaît pas le nombre euh, de valeurs qui seront produites. Bon, en fait, il pourrait les connaître, mais je ne l'ai pas programmé de telle manière. Donc ici, ça explique le contrôle c Donc là, a priori, si je vois cette exécution, je suis plutôt content, tout va bien. Maintenant, regardons une deuxième exécution et sur cette exécution et eh bien vous vous souvenez j'ai fait la programmation un peu défensive où j'ai euh, dit s'il y a euh, une tentative d'écriture dans une boîte déjà pleine ou de lecture dans une boîte déjà vide je râle et puis au niveau du code du producteur du consommateur et eh bien je récupérais également euh, les exceptions euh, lié à cette sécurité. Et effectivement je vois qu'il existe des exécutions pour lesquelles cette sécurité s'active. C'est quand même bien troublant cette histoire. Pourquoi Analysons ce qui s'est donc passé pendant cette exécution. Pour raisonner sur un problème concurrent, je ne vois qu'une seule manière, dessiner. Et donc on va raisonner sur le chronogramme. Alors ben, le chronogramme c'est archi-classique, hein. vous avez ici euh, le fil de la classe principale. Je vous rappelle qu'on représente ici un pseudo-fil pour boîte qui n'est pas un fil actif, au contraire de ce qui se passe ici pour les threads producteurs et consommateurs qui sont des threads actifs. Et euh, ce qui va se passer c'est que je ne vais pas m'intéresser euh, à la partie initialisation donc c'est un petit peu comme j'ai pas besoin de représenter du coup le, le, le fil correspondant aux threads euh, de la classe principale parce qu'elle s'est terminée ici d'accord. Donc on sur surtout est initialisé j'ai ici les threads producteurs j'ai ici les threads consommateurs et j'ai le pseudo fil de ma boîte. Donc que se passe-t-il et eh bien dans un premier temps j'ai le premier producteur qui démarre et puis qui va tester le contenu de la boîte. Donc ici, je le représente sur ce fil simplement pour pouvoir gérer les exclusions mutuelles au niveau de l'appel des méthodes puisque la méthode est, les méthodes sont synchronized. Mais en fait, on est d'accord que cette séquence de code s'exécute pour le compte du corteur ordinal associé à la thread du premier producteur. Et puis, après avoir testé avec succès que la boîte est vide, boum! il est commuté. Parce ben, que cela ne tienne, pas de souci. À ce moment-là, c'est le troisième producteur qui prend la main. Il prend la main et lui, il fait le même code, il teste, il sait vide et on lui dit également que c'est vrai. C'est là que vous commencez à sentir que c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai, au moment où il fait le test, la boîte n'a pas été remplie puisqu'on n'a pas appelé la méthode pour ajouter une valeur. Et du coup, lui, ce qu'il fait dans la foulée, c'est qu'il ajoute une valeur. Pas de problème. À ce moment-là, eh ben, il commute. Et ici, euh, le, le, le troisième thread producteur, le numéro 2, lui fait un test et est vide, mais par contre, lui, on va lui répondre que c'est faux. Normal, puisque effectivement, ajouter valeur a été exécuté et par conséquent, la boîte désormais est pleine. À ce moment-là, ben, du coup, il commute. Et euh, le serveur eh bien, lui, va faire un test pour savoir si c'est plein puisque c'est ce qu'il commence à faire. Et on va lui dire ben oui mon gars c'est plein, il n'y a pas de problème. À ce moment là il n'y a pas de souci, il retire la valeur, il retire bien 3 puisque c'est le troisième producteur qui a écrit son identité dans la boîte. Jusque là tout va bien. À ce moment là, ben, il commute, il n'a plus grand chose à faire et euh, que se passe-t-il euh, Le euh, producteur numéro 2 eh bien, euh, se met à reprendre la main, il fait un test si les choses sont vides et puis il ajoute une valeur, jusque là pas de problème, il va ajouter donc 2 et puis il commute, à ce moment là, que se passe-t-il La thread du producteur 1, et eh bien, reprend la main pour écrire ajoute valeur et elle a le droit puisqu'elle avait fait son test ici. Et là, bien évidemment, la sécurité s'active l'exception est levée et il saute et l'exécution continue et d'ailleurs euh, vous observez que euh, le consommateur eh bien, va retirer la valeur 2 mais du coup euh, le producteur 1 aura planté. Alors ce qu'on observe c'est que ce truc là il arrive parfois c'est-à-dire qu'il y a des exécutions qui se passent bien et des exécutions qui se passent pas bien. Alors on a tendance à dire mais, mais pourquoi j'ai bien mis mes synchronize Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, j'ai mis mes synchronizes, mais je les ai mal mis. Je les ai mal mis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la sémantique de ce qu'on appelle le test and set. Je vous ai parlé dans une autre séquence de cette instruction indivisible qui fait à la fois le test et l'affectation. Or, ici, j'ai rendu le test indivisible, j'ai rendu l'affectation indivisible. Mais je n'ai pas rendu le test plus l'affectation indivisible. C'est-à-dire que du coup, hein, il peut quand même y avoir une commutation. et c'est là qu'il est mon problème. Alors que peut-on dire en guise de conclusion Eh bien l'indivisibilité c'est quelque chose de délicat. C'est-à-dire que ce pas parce que je vais les synchroniser à tort et à travers que mon système il va fonctionner. Donc euh, la règle bien évidemment c'est de regrouper quand je fais ce genre de choses la comparaison et l'action dans la même section critique. Donc ben, j'ai un joli casse-tête à résoudre à chaque fois et évidemment chaque synchronisation. Chaque gestion de ressources critiques va amener sa propre solution et dans une séquence ultérieure on va voir comment proprement programmer la boîte de manière à ce que ce problème n'arrive plus. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.